굿 מorgen, אלייד אנישיש. רצוי לדרושים מתה פה מנחאי en rapport avec le devoir d'entretenir un rapport conjugal des relations avec sa femme, alors là, la Mishnah, va maintenant nous apprendre euh, qu'est-ce qu'on fait quand il y en a un des deux qui en a marre de l'autre et qui ne veut plus entretenir une vie normal de couple. Qu'est-ce qu'on fait d'être, alors on commence, on va avoir un petit qui va parler d'une femme qui ne qui veut plus euh, être vivre à proximité avec son mari. Et après on va parler de la suite de la fin, la méchante, ça va être plutôt. Parce que le mari ne veut plus avoir de rapport avec sa femme. Comment est-ce qu'on fait Ce qu'on a en, le facteur le, le, le, le, le, le, le sur lequel on va jouer, c'est l'actuba. Le mari il doit de la femme à la femme le divorce. Elle. Quand il a divorce, si c'est la faute du mari, il doit lui donner, là, il doit, il doit lui donner tout va si maintenant c'est elle qui s'amuse à, à ne plus s'intéresser à lui, à vivre sa vie, lui, elle ne laisse plus l'approcher, alors dans ce cas-là, on va lui dire, écoute, chaque semaine, on va lui diminuer un petit peu de sa clouba, jusqu'à qu'à il ne va plus rien lui rester, et le mari, il va la libérer avec un guette, sans rien lui donner. Et, bon, alors sur ça, il y a une requête, et inversement, lorsque c'est le mari aussi, on va lui dire, écoute, tu t'imposes à donner tant à ta femme, sache que... Si tu traînes, ça fait une semaine maintenant que tu ne veux plus revivre chez toi, on rajoute tant. Et après une deuxième semaine, on va rajouter tant et tant et tant et tant. Et, et comme ça, on va y faire ça la peu à la femme. Ok Ça, c'est la donnée générale. Alors, on va voir ça dans les détails. Moredet Alba, la celle qui est Moredet, qui se rebelle contre son mari, elle ne veut plus le laisser l'approcher. Pour Khatin Shiva Dinarin on va lui supprimer de sa 7 dinars par semaine. Pourquoi 7 dinars Je n'en sais rien. En tout cas, 7 dinars, dites-vous qu'elle lui doit 212, il lui doit 200 dinars. On avait dit c'est l'équivalent du SMIG à peu près pour une année, pour vivre comme ça, correctement, quoi, proprement. Alors, euh, donc, bah, ça, c'est 212. On va lui si on va les supprimer 7 par semaine. Ça fait une semaine que tu traînes à revenir à ton mari, 7 de moins, et 7 de moins, et 7 de moins, jusqu'à la fin, on va lui réduire complètement la touva. Rabbi Oda Omer, Shiv Ataar Paikin. il pense non, pas 7 dinars, mais 7 cette tarpeic. Alors tarpe comme ils nous disent tous, en fait, c'est l'équivalent d'un de, euh, demi, un demi euh, dinar. D'accord C'est plus pas pas ici, c'était dans le. Je sais plus, bon, Il y a le Israël, il le dit, c'est sûr, quoi. dinar. Ok Donc ça va être deux fois moins 8, selon Rabbi Yuda. Hein ça laisse plus de temps. Adma up, ou jusqu'à quand il va lui diminuer sa va puisqu'elle lui doit 212 alors la machine nous dit, jusqu'à l'équivalence de tout sa Qtuba qu'il doit lui donner, soit 212, ou parfois même s'il si a rajouté une Tosef et Qtuba, il lui a dit que je vais te donner à toi 1200 en plus des 200, alors ça lui, on va lui supprimer, supprimer si on jusqu'à qu'il arrive à zéro après il lui dit, allez, je te donne le get gratuitement, et puis tant pis, on s'arrête là, d'accord Ça c'est vie de Rabbi Youda. De, de Tanakama plutôt, de rabi -Yuda. non, de Tanakama, pas, rabi c'est sur la marquette précédente. Et donc, maintenant, malgré tout, il faut bien préciser un truc, c'est que lorsque le mari s'est avec la femme, la femme, elle a fait entrer aussi une dot, et le mari, elle lui dit, écoute, moi je te donnais 1200 et en plus de ça, quand tu divorces, je te rends aussi tous tes biens. Alors, il va, le il va le diminuer de ce qu'il s'est engagé à lui donner, mais il ne va pas lui diminuer de ses biens. Ça, c'est la vie de Tanakama. Tandis que Rabbi Yossi Omer Rabbi aussi nous dit non, il pourra continuer à diminuer et à diminuer. de car peut-être que finalement elle va obtenir ensuite un héritage. Il va lui récupérer, vous imaginez selon. Donc selon Rabbi aussi. Quand il a diminué, il a commencé avec les 200, 7 par semaine. 7, 7, 7, 7, 7, 7 il est arrivé à 0. Selon Rabbi aussi, il nous dit, bah, tu continues maintenant, tu continues à comptabiliser combien les morées d'être. Chaque semaine qu'elle traîne, tu prends 7 de plus. Peut-être que finalement, elle va avoir un arrière-grand-père qui va décéder, qu'elle va toucher un héritage, et après, tu as eu le pactole, tu vas, tu reprends tout, tu lui donnes le guette, d'accord Ou plutôt non plutôt, Non, parce qu'elle là, c'est que si elle va mourir, bien évidemment. Et, euh, et donc, il va... Me, euh, non, donc il va... Je me trompe. Une seconde, une seconde, une seconde, parce que j'ai pas fait attention à ce, à ce détail quand j'ai préparé le cours. Je ne le trouve pas pour le moment. En tout cas, et... ok, en tout cas, il va donc. Oui, non, c'est sûr, sûr. Il va continuer maintenant, il va continuer à accumuler chaque semaine qu'elle qu qu qu se rebelle. Il va lui continuer, donc il a diminué le 200 octobre. Après, il continue à lui prendre 7 de plus par semaine. Maintenant, elle lui doit 1500. Son arrière-grand-père, à elle, décède. Elle hérite d'un champ. Il lui dit, écoute, donne-moi les 1500. Prends ton gars, dégage, je m'en avec une autre. OK Eh, hey. il faut bien rendre de la monnaie aussi, non hein? D'accord Donc, il lui prendra, si elle reçoit un héritage de par ailleurs, il lui reprendra d'elle. Et maintenant, le contraire. C'est quand c'est lui qui se rebelle avec sa femme, il ne veut plus l'approcher. De même pour celui qui se rebelle contre sa femme. On devra lui ajouter sur sa ktouba, sur ce qu'il s'est engagé à se marier, à lui donner. On lui rajoutera 3 par semaine. Ça fait une semaine que tu traînes, tu dois 203, 206, 209, 212, et ainsi de suite. On lui rajoute trois semaines. Parce que la femme, elle dit, j'en ai marre de trop attendre. Qui me paye tout ce qu'il me, qu me doit et qui me laisse repartir Et bien évidemment, après, s'il ne plus payer... Alors, on va le forcer, on va lui faire une saisie des biens et tout ça, comme c'est dans, dans toute situation qu'il y a quelqu'un qui va payer. Ça selon Danakama. Et Rabioda omer Shalosh Tarpeikin. Rabioda Yoda, de nouveau, il va nous de dire demi, c'est là. Vous voyez on ne donne pas 3 par semaine, on donne juste 1,5, 3 fois 1,5. Un Tarpeik, c'est un deuxième, c'est un demi du, du dinar. Du dinar. Et, euh, et voilà, quoi. on lui rajoute, donc, par semaine, 1,5. OK c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, Koltou, Salah.